Euh, casse d'aide à ceux qui sont rien, donc ceux qui sont pas des bourgeois, donc bah vous, du coup. De l'arcin en lacune, est-ce que ça nous mènera loin On n'a rien, il l'assume. Prenons leurs deux Faisons que chacun, chacune Donne selon ses moyens Que chacun, que chacune Prenne selon ses besoins Ils ont les gardes, sauts so. Ils ont les cartes poker, ils ont les armes, or les arbres et braques, ok. Ils ont les arbres et forêts, les ponts, les arbres de forêt. Ils ont les accords hardcore, parle Corée Ils ont les rêves et les passions, prisons, les presses et les passe-temps. Ils ont les rênes, les cases, les craies, nous les casse, mais le reste nous les passe-temps. Ils ont les marécages. Marais, cage, ils ont les mer et page, et plage, des cages isolées. Ça complote, à en cachette, ça s'organise sous tes yeux. Plutôt que taper, tâcher, tâcher de pas briser tous ces œufs, non. prier sous cession, non. Du vin et tout se fait seul. Plutôt le cacher, clasher, se cacher pour pas vriller sous ce vieux monde. Ils ont le choix qu'on n'a pas, ils ont tout, ils sont le poids qu'on n'a pas parce qu'ils sont tout. Ils ont des raisons, on a les nôtres C'est pas tout ce qu'ils reste Ils ont des rêves, on a les autres Et c'est pas fou ce qu'ils laissent C'est fou ce qu'ils blessent Jake. Les douilles qu'ils mettent merde. Dans tout ce spectacle Y'a des coups qui se Tout ce qui se permettent certains jours jour ça se paiera. Ouais tous s'espère, Mais peut-être un jour ça se pourra Ils sont la baffe dans nos caboches Ils sont la balle à l'occasion Ils sont là ils sont là, ils sont la banane, on casse ils sont la parade, on passe, casse peu pour les crimes, l'histoire les oubliera pas parce que c'est eux qui l'écrivent, ils ont les outils titres prod, ils sont là, sueur de ton front et sans les sous-titres propres, ils sont là, j'ai peur de ton fond, laissant les suicides proches, ils ont des soucis de poche, ils ont les soucis de fauches, ils ont à cœur de confondre la philanthropie et la charité, le fou de gueule, la tromperie et la qualité Les foudrages gueules, les coudrages des cœurs Ça part pas blessant, beaucoup crachent des heures Et ces bâtards boivent du sang Ils ont le choix qu'on n'a pas, ils ont tout, ils sont Le poids qu'on n'a pas parce qu'ils sont tout puissants S'ils ont des raisons, on a les nôtres, c'est pas tout ce qu'il reste Ils ont des rêves, on a les autres et c'est pas tout ce qu'ils laissent mais... C'est fausse ce qu'ils blessent, check Les douilles qu'ils il met, mettent, merde Dans tout ce spectacle, il y a des coups qui se perdent qui certains jours ça se Ouais, tous s'espèrent, mais un jour ça se pourra. Ils ont ceux qui nous manque, ils prennent, ceux qui nous mangent ils tiennent, ceux qui nous enjouent, qui nous font Ou que nos envies traînent ceux qui foutent en vitrine, tant pis brille, dans pis paye Tant ceux qui sont en vitrine, loin du dénouement qu'ils craignent. Ils Vouloir enterrer ce qu'ils sont, pas ce qui permet qu'ils soient à terme, est-ce qu'ils semblent ne nous aimer. S'il n'y aura pas vacances sans briquet Ramenez les cierges des places Vacances sans briquet Faudra bien cramer les sièges Un jour des fortunes indécentes face à des bouches vides On supportera des cendres à la place des bouches à vide Puisqu'ils ont trop pillé Et qu'ils ont tout Mais il s'agit pas juste d'exproprier Mais faire en sorte qu'il n'y ait plus de îles De l'arsen En lacune Est-ce que ça nous mènera loin On n'a rien ils l'assument, prenons leurs deux mains, faisons que chacun, chacune donne selon ses moyens Et que chacun, que chacune prenne selon ses besoins Ils ont le choix qu'on n'a pas, ils ont tout, ils sont Le poids qu'on n'a pas parce qu'ils sont tous... On a les nôtres, c'est pas tout ce qui reste Ils ont des rêves, on a les autres Et c'est pas fou ce qu'ils laissent, mais C'est fou ce qu'ils blessent, Jack Les douilles qu'ils mettent, Merde, Dans tout ce spectacle, y'a des coups qui se perdent Tout ce qui se perdent Mais certains jours, ça se perdra ouais, tous ces mais Peut-être un jour, ça se pourra De en lacune Est-ce que ça nous mènera loin On n'a rien, il l'assume